Et bien, ben c'est un grand jour aujourd'hui puisque nous lançons le troisième baromètre Outsuite Visionary Marketing de l'utilisation des médias sociaux en entreprise. Et alors avec une grande nouveauté cette année avec nos amis de Outsuite, c'est qu'on ouvre ce baromètre à tous les professionnels, c'est-à-dire pas seulement les marketeurs, mais tous les professionnels peuvent répondre euh, dans ce questionnaire, dont nous allons d'ailleurs indiquer euh, sur Periscope et sur la vidéo et dans les articles le lien qui vous permettra d'y répondre. On a déjà d'ailleurs 300 réponses depuis hier. Allez, on va se fixer un objectif des 1000 réponses. C'est un challenge. Euh, alors plusieurs points sur ce baromètre qui est donc le troisième baromètre d'utilisation de des médias sociaux que nous avons lancé euh, avec Yohan euh, Ben il y a maintenant déjà presque euh, plus de 4 ans, <rire> 2014. Première chose, c'était euh, l'utilisation des médias sociaux en entreprise eux-mêmes, hein, euh, elle-même plutôt, euh, où on avait observé entre 2015 et 2017 un, un bouleversement avec euh, une, une utilisation de plus en plus importante de, de Facebook, hein, qui avait pris la, la première place. Et puis. Euh, euh, depuis, euh, depuis lors, hein, ça serait difficile de, de faire l'impasse là-dessus. On a eu quelques scandales, et notamment celui de Cambridge Analytica, pour ceux qui arrivent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et comme toujours, l'oiseau de Miner, c'est la chouette, euh, ne se levant que la nuit, comme disait Hegel, on saura la réalité euh, certainement dans quelques années. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir quel va être l'impact euh, de ces scandales et de ces campagnes de, euh, autour de, de, de, de, la, de la donnée de la donnée privée, notamment à l'aube de euh, la mise en place du RGPD en France, en Europe. Et on va voir si cette tendance va s'inverser. Et bon, là, les paris sont ouverts. Est-ce qu'on va voir aussi Twitter remonter, LinkedIn reprendre une place peut-être plus importante que ce qu'elle avait au dernier baromètre et reprendre la place qu'il avait dans le premier Twitter a été aussi beaucoup critiqué avec les faux comptes et les robots et donc du coup ils ont pris beaucoup de mesures anti-robots récemment. Deuxième point, on a remarqué de façon assez cohérente première et deuxième baromètre que les médias sociaux étaient encore majoritairement utilisés dans le cadre personnel et que le cadre professionnel, même s'il y a un rattrapage net, euh, quand même moi ça fait 15 ans que j'en fais à titre professionnel, donc les médias sociaux c'est quand même quelque chose d'assez mûr aujourd'hui, mais on pourrait se poser la question de savoir s'ils vont devenir un outil de travail quotidien, et surtout ce qui est intéressant dans ce nouveau baromètre de cette année, euh, c'est qu'on va pouvoir le comparer sur plusieurs professions. Deuxième chose qui va être intéressante dans ce baromètre de cette année, c'est que nous avons réussi, euh, après euh, discussion avec Yandy Reimer, avec euh, euh, également euh, euh, le patron de Hootsuite quand il est, quand il est venu ici, euh, Hootsuite a décidé de lancer ce questionnaire dans plusieurs pays du monde. Et donc on va pouvoir comparer nos résultats français aux résultats des autres pays, un peu comme on l'avait fait au premier au premier baromètre. Donc ça c'est un très intéressant, ça va nous promet un rapport beaucoup plus riche encore que, que l'année dernière. Et euh, vraiment, je, je suis impatient de voir les résultats. Euh, troisième point, euh, on, troisième point, on sent euh, peut-être euh, c'est récurrent. Euh, on appelle une fatigue des médias sociaux, vous savez, il y a quelques années on parlait de Facebook fatigue Voilà. donc avec les événements controversés, et puis je ne parlerai pas d'une certaine propagande qu'on voit sur les médias sociaux dans, de l'autre côté de l'Atlantique, par des gens qui d'ailleurs, et on peut le regretter, savent très bien utiliser Twitter, pour le coup. Alors on verra, est-ce qu'on sent cette fatigue, ou est-ce que est ce, ce, ce, ce, ce Facebook Twitter fatigue dont on parle tout le temps et de façon récurrente, quelque chose qui finalement n'a pas d'impact. Cinquième point, 67% des répondants de 2017 déclaraient que les médias sociaux allaient de plus en plus contribuer aux résultats financiers de l'entreprise. Donc là, on espère bien avoir des réponses un peu plus circonstanciées sur ce sujet-là sujet et sur la façon dont l'entreprise va pouvoir améliorer son résultat avec les médias sociaux et notamment le fameux retour sur investissement hein, dont tout le monde nous parle mais euh, finalement euh, sur lequel on avait euh, euh, quelques doutes la dernière fois. Et puis euh, moi ce que je voudrais euh, il y avait un insight qui m'est pas paraissait particulièrement important euh, dans le premier euh, baromètre de 2015, 14-15 c'était euh, finalement la faible utilisation des médias sociaux pour essayer d'améliorer l'expérience client. Euh, alors que pourtant ils sont faits pour ça et donc on avait particulièrement interpellé à l'époque les membres de, euh, de nos amis de la DTM pour euh, justement sur ce sujet-là. Euh, voilà, donc euh, il ne nous reste plus que euh, vous demander de vous mettre derrière vos claviers et vos souris, nous allons mettre le lien pour le questionnaire dans Periscope, dans les médias sociaux, bien entendu, ça va de soi, dans euh, les blogs et dans nos newsletters. Bien entendu, vous allez avoir une série d'articles qui permettront aussi de donner un peu de contexte à ce questionnaire. Et, euh, et bien bientôt pour euh, les résultats du, du baromètre au-dessus de Légionary Marketing 2018 sur l'utilisation des médias sociaux, avec, euh, entre temps, euh, un passage par euh, quelques, comme tous les ans, euh, avec euh, nos amis experts des médias sociaux en entreprise euh, au travers de focus group euh, qu'on organise avec euh, Yann Direimer, l'autre Yann, euh, et nos amis de haute suite. Voilà, donc répondez bien au questionnaire, donnez-nous vos avis et nous aurons le plaisir de vous en faire en retour dès que possible. Bonne journée.